Voilà quelques mètres plus bas sur la route, donc la suite toujours Ramjula, regardez les gâtes qui vont s'animer ce soir, tout est là, un petit bateau qui traverse avant les ponts, il n'y avait que les barques, hein. et tout le coin, là, regardez le Kinetan et tout, magnifique. Ramdjula 10 mai 2018, oh, coucher de soleil.